Il faut que j'aie l'air normal. Nous devons tous nous conduire comme des êtres normaux. Tinha que facer a ce a hoche, e non a friche. que decir que roche, e non o diche. Quando comence outro dia, darei a volta a tortilla. Tinha que chegar astes, e son as once. Tinha que frenar ou ver os coches facer ruce. Maña sera diferente. Confie, senor a gente. Tenho un plan a mente. un plan a mente. un plan a On va tous les jours, A va se débuscher, on va se débuscher, on va se débuscher, on va se débuscher, on Je ne crois pas au destin Et je refuse de chanter Bon, tu as gagné, tu as gagné, j'abandonne Je chanterai, je chanterai, je chanterai